Salut les astros, alors aujourd'hui vous pouvez voir le ciel est plutôt gris cependant on a eu une petite éclaircie ce matin vers entre 11h et midi donc temps local, donc entre 10h et 11h on va dire temps universel et du coup cette éclaircie m'a permis de sortir la lunette d'installer le filtre Bader sur le télescope donc le filtre solaire à l'ouverture de la lunette et puis, bah, on a fait un petit croquis. Donc là, j'ai un, un croquis à vous montrer. C'est le croquis qui a été fait euh, ce matin. Euh, du soleil. Voilà. Voilà. Donc, euh, bah, c'est pour moi l'occasion de, de mettre au propre le dessin euh, sur euh, le carnet d'observation. Et puis, on va faire ça ensemble, si vous le voulez bien. Hein. Tranquille. Allez, c'est parti. On y va. C'est là. Voilà donc pour réaliser cet astrodessin, je vais avoir besoin, et eh bien j'ai pris un bol. Donc c'est un bol industriel, hein. c'est un bol qui est euh, bien rond au niveau de sa, de sa section. Si vous prenez un bol artisanal, il est fort probable qu'il soit déformé et qu'il ne soit pas euh, tout à fait circulaire. Donc euh, voilà, on va prendre un crayon de type 2H, euh, donc un crayon assez, euh, assez sec. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le contour de l'oculaire. Le contour de l'oculaire, maintenant, euh, on va bien vérifier que le bord du bol il soit bien propre hein, quand même. Hein vous allez cacher votre alors ensuite on va faire le bord du soleil donc pour ça j'ai choisi de faire mon observation avec un un oculaire un sv Bonnie 20 mm 68 degrés de champ et j'ai utilisé une barlow x2 montée en barlow x2 attention hein, parce que je vous ai montré euh, le montage de la barlow x3 avec une barre au x2, on peut la monter en x3. Donc, euh, du coup, j'ai mon disque solaire qui est à peu près à l'identique de mon champ de euh, d'oculaire. Voilà. Du coup, c'est moi, moi, ça me ça me simplifie vachement bien les choses. Alors, pour vous, si vous utilisez un autre type d'oculaire, ce sera peut-être un peu différent. Il faudra peut-être prendre un bol plus petit euh, pour faire le disque solaire. Mais le mien, euh, voilà, je vais utiliser le même. Alors, je l'ai décalé puisque la tâche solaire est sur le limbe, hein, est sur le limbe euh, ouest, euh, sud-ouest du soleil, donc euh, pour qu'il soit bien net, euh, j'ai euh, choisi de le placer au centre de l'oculaire, sur les bords vous avez du chromatisme, voilà, alors on y va, comme ça, Voilà, donc euh, ici on a le soleil. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un crayon euh, jaune paille. Alors c'est du jaune paille, et non pas jaune pâle, jaune paille. Donc c'est de l'aquarelle, c'est à compter à Paris. C'est un numéro, j'arrive pas à bien lire avec les reflets, ah, voilà, c'est un numéro 47, c'est écrit ici, juste là jaune paille numéro 47 donc ce que je vais juste faire c'est que je vais euh, je vais euh, jaunir un peu le cette surface j'utilise euh, mon l'estompe pour pouvoir euh, étaler ensuite ce, ce jaune un peu partout. Voilà une fois que c'est fait, on va noircir, je vais noircir ce côté là. ensuite la tâche se trouvait à peu près ici au niveau du dessin près du limbe. donc je vais faire la tâche voilà. et puis avec le crayon 2h donc là j'ai utilisé le crayon 2b je vais dessiner les petites euh, ce que j'avais vu au niveau des, euh, des facules, des petites plages faculaires, au nord et au sud de la tâche. Voilà. De la gomme mi de pain pour aller tapoter pour éclaircir un peu la tâche voilà. alors ce que je vais faire maintenant c'est que ici là je vais faire la tâche qui est ici en grand puisque je l'ai observé un peu plus précisément donc utilise le crayon alors pas le 2b mais le 2h pour faire le contour j'ai fait le, la, la tâche un peu plus, plus classiquement enfin un peu plus gros donc la tâche euh, bon en fait euh, la tâche et enfin, la, la, la pénombre et la tâche a été à peu près entremêlée hein. j'ai du mal à définir les noyaux Avec le crayon estompe, je vais juste utiliser le, le gris qui est déjà placé dessus, ça. Et puis avec euh, donc un crayon, non, je vais pas prendre le, le 2B parce que le 2B sera beaucoup trop gras. Je vais prendre euh, le. Hb, donc à moitié euh, entre les deux, hein, entre le sac et, et le gras, pour faire cette granulation à l'intérieur que j'ai pu observer, ouais, c'est assez, euh, assez bizarre. Je voilà, on va les ombrer, on, on va les flouter un peu. Voilà, ça ressembler plutôt à ça. Hein. Alors euh, au niveau de, euh, par contre, du contraste, les noyaux étaient quasiment pas, pas contrastés par rapport à la pénombre, donc c'était beaucoup plus beaucoup plus clair que, que ce que vous voyez ici donc je vais utiliser la gomme de pain je vais tapoter dessus pour retirer du graphite à certains endroits pour retirer le surplus de graphite voilà ça y ressemble un peu plus voilà alors maintenant je vais annoter le dessin on m'a demandé ce que je, ce que j'écrivais sur mes dessins donc voilà je vais vous le faire en direct donc déjà je, je mets le, le sujet donc c'est le soleil la date donc on est le aujourd'hui le, le 31 10 hein, le 31 10 2020 et je mets l'heure donc l'heure c'est assez flou hein, c'est entre 10h40 11h euh, début et fin de l'observation donc ça m'a pris à peu près euh, 20 minutes avec euh, des petits euh, moments où il y avait des trous dans les nuages donc euh, début début d'observation 10h40 alors c'est 10h40 temps universel hein. TU il était 11h40 à ma montre, j'ai retiré une heure parce on est en hiver, début et fin, 11h, tu, toujours temps universel. Alors la transparence du ciel, donc euh, là maintenant je vais utiliser trois critères, la transparence, la turbulence et le vent. Parfois j'utilise aussi, plutôt quand je fais de l'observation nocturne, l'humidité, j'ai une échelle de 1 à 5. Donc là, euh, quand on est à 5 sur 5, on a une transparence parfaite. Là, on a une transparence de 2 sur 5. Allez, médiocre. Je peux mettre entre parenthèses, mais médiocre. Quand j'ai une transparence de 1 sur 5, c'est que j'ai plein de nuages. Turbulence. Dans la turbulence, quand vous observez la tâche ici et qu'elle devient de temps en temps floutée, il y a un petit, rideau, un petit rideau de flou qui se crée et après elle redevient nette, vous avez de la turbulence. Donc là, la turbulence a été forte. J'ai eu du mal à observer cette tâche parce qu'elle était très souvent floue et pas souvent nette. Donc elle est. La turbulence à moi elle était de 4 sur 5 je l'estimais à 4 sur 5 elle était entre parenthèses forte quand j'ai une turbulence de 5 sur 5 en général je rentre euh, je range mon instrument le vent alors le vent je le qualifierais de 3 sur 5 donc il était gênant gênant parce que à bah, tous les les 2 secondes 3 secondes j'avais euh, ici et le disque solaire qui bougeait dans tous les sens alors euh, l'observation s'est fait avec un instrument donc l'instrument je vais l'indiquer l'instrument donc on continue l'oculaire oculaire, oculaire. j'ai utilisé un filtre filtre solaire bien sûr Alors, on utilise toujours un filtre solaire pour observer le soleil c'est la règle si vous ne faites pas ça là vous observerez plus jamais le soleil vous allez devenir aveugle direct. Faites attention. Donc, filtre solaire, donc c'est euh, marque Bader. Hein, c'est un filtre solaire que j'ai fait euh, moi-même. Je vous laisse euh, la vidéo pour le faire euh, vous-même. Euh, le porte-oculaire. Le porte-oculaire était motorisé. Enfin, il est motorisé pour la mise au point super génial franchement faire une mise au point avec un oculaire motorisé ça vous permet de garder l'œil à l'oculaire et de voir euh, votre cible devenir de plus en plus nette voilà sans que ça tremble sans que vous ayez à toucher l'instrument et ça franchement c'est super voilà donc euh, on va aussi noter le lieu Et généralement, je rajoute entre parenthèses la latitude nord. donc 50 degrés 7. Pour un on est vachement haut dans le nord, près de la frontière belge. Hein, voilà pour que euh, les, les amis belges, coucou. Voilà. Hum, alors, j'ai aussi euh, donc euh, à noter. Donc, je vais prendre un crayon un, un petit peu plus fin. Je prends du 1H du 2H du H, très bien Et je vais annoter ici mon, mon dessin donc présence Alors je, je note hein, ce que j'ai ce que j'ai mis hein, ici présence de belles plages faculaires c'est vrai qu'elles étaient très jolies Très brillante, euh, c'est d'ailleurs, je j'ai repéré, repéré les, les, les plages faculaires avant de repérer la tâche tellement elle était plutôt euh, faible la tâche en fait, euh, donc euh, au nord et au sud de la tâche. Alors la tâche en elle-même, j'ai noté quand même des choses intéressantes je vais noter ça ici euh, la tâche semble être constituée de nombreuses enfin, non pas de nombreuses de nombreux <rire> masculin, x de nombreux noyaux fondus. C'est ce que je vous disais, j'arrivais pas à voir les, les noyaux fondus dans la zone pénombrale. Alors la turbulence, il y a peut-être aussi pour quelque chose. Le fait qu'il y ait de la turbulence et du vent un peu gênant, ça va peut-être gêner pour dissocier les noyaux, peut-être. Euh, voilà. Ensuite, on a aussi un phénomène, c'est que, euh, je, là ça je, je note, euh, sa proximité avec le lab. ne facilite pas une mise au point au niveau de la netteté de l'image hein, d'une image nette alors oui ça c'est un phénomène hein, puisque là on va à cet endroit quand la tâche est du limbe elle est vraiment euh, elle est sur la projection de la sphère euh, solaire c'est un effet plongeant hein, vers le, le limbe euh, et du coup on a ici euh, une zone assez difficile à mettre au point et quand on veut avoir euh, l'ouest on fait la mise au point qu'on a l'ouest euh, net on a souvent euh, l'est de la tâche qui est flou hein, ouais, donc c'est un petit jeu à faire euh, je tapotais comme ça avec mon, mon focuseur pour essayer de récupérer euh, un peu de netteté. Voilà, les amis, notre observation euh, du soleil est terminée. Voilà, donc, alors pour fixer le, le, le, le dessin, euh, je vais utiliser un vernis. Donc, euh, voilà, donc c'est un fixatif euh, pour pastel sec et fusain, donc c'est un aérosol. Hein. Voilà. Donc euh, l'utilisation de ce, cet aérosol pour fixer vos dessins, c'est quand même bien parce que vous allez conserver vos dessins euh, très très euh, longuement et vous allez pouvoir même passer les, les doigts dessus hein, si vous voulez sans que ça, ça s'étale, hein, ça va être fixé. Alors pour l'utilisation, c'est simple. Hein. Déjà, on va la secouer C'est un, un aérosol. Donc ça, c'est facile. Ensuite, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop. prendre son dessin et on va le mettre à peu près à 20 cm et on va pulvériser euh, sa, sa bombe son produit voilà bon, hop. toujours un petit pchit à l'écart hein, parce qu'il va y avoir des projections sinon la, la première euh, la première giclée il y a toujours euh, un peu de un peu de produit concentré voilà. Alors ça sent mauvais. Hein. <rire> Les amis, on se quitte et on se retrouve bientôt. Allez, salut, ciao